Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes encore très nombreuses à me dire que vous avez des petits soucis euh, ben avec la ponceuse, que vous savez pas forcément comment l'utiliser et que du coup vous en avez un petit peu peur. Donc j'ai décidé de vous montrer cette fois-ci sur ma bonne main. Il y a quelques semaines on a vu la dépose sur la mauvaise main et je vous expliquais que finalement sur ma mauvaise main je préférais utiliser la lime que la ponceuse mais sur ma bonne main et sur cliente je préfère clairement utiliser la ponceuse ça va beaucoup plus vite et c'est même beaucoup plus agréable pour la cliente, ça chauffe moins quand on sait bien l'utiliser. Donc je vais vous donner plein de conseils sur la ponceuse, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, me mettre un petit pouce en l'air, ben ça me soutient toujours, ça me fait très plaisir. Et mettez en commentaire justement si vous, vous avez justement peur de cette ponceuse ou finalement pas du tout, vous l'avez domptée et tout se passe très bien. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon ancienne pose que je vais limer à la ponceuse. Donc avant de commencer, je vous présente un petit peu la ponceuse. C'est la ponceuse que vous retrouvez dans le kit. Donc elle est vraiment pratique parce qu'elle est portable. Vous pouvez l'accrocher à la ceinture si vous le souhaitez ou juste la poser à côté de vous. Et en plus, elle tient super longtemps, elle est sans fil, c'est vraiment hyper pratique. Donc on va commencer par l'allumer. Moi, l'embout que je préfère, c'est vraiment celui-ci. Donc c'est un embout céramique. Euh, bon je l'ai utilisé juste avant, hein, je l'ai un peu désinfecté mais voilà je ne l'ai pas nettoyé à fond euh, parce que j'allais le réutiliser maintenant et du coup euh, c'est l'embout que j'utilise le plus, hein, c'est un grain assez épais, euh, c'est un, un grain bleu puisque vous avez des grains euh, ben, principalement bleu et rouge, hein, c'est ceux qu'on utilisera le plus mais vous avez du noir, du vert, du jaune. Et euh, du coup, voilà, ce, ce grain-là est vraiment bien et cette forme est vraiment bien. Pourquoi Parce que là, en fait, ça ne va pas faire mal. Et là, du coup, euh, eh bien, ça, voilà, ça, ça permet d'être très efficace au niveau de l'ongle. Mais attention, cette partie ne doit jamais toucher la peau au risque vraiment euh, que ben, ça fasse mal. Donc voilà, là, ma, euh, ma lime est allumée. Il suffit donc de tourner pour augmenter. Là, je suis à 35 000 tours. Pourquoi je me mets à 35 000 tours Tout simplement parce que ça va me permettre de faire des bandes. Et donc, je vais allumer quand même voilà, mon aspiration. Donc, ça va me permettre de faire des bandes et d'aller très rapidement. En fait, plus vous allez mettre la ponceuse bas en termes de rotation, donc de ce chiffre-là, et plus en fait, il y aura des vibrations et plus ça va chauffer, étonnamment. En fait, plus ça va vite, moins ça chauffe. C'est ce qu'il faut retenir. Mais attention, lorsque vous l'utilisez sur la cuticule, il ne faudra pas se dire la même chose. Je veux absolument que ça aille vite, donc je le mets à pleine puissance. Non, là il faudra vraiment rester entre 17 et 20 000 tours uniquement, pour ne pas blesser. Alors je parle surtout quand on fait une, une manicure russe, hein. sinon pour les, pour les cuticules en général, on ne va quand même pas à fond voilà donc comme vous pouvez le voir ça va vraiment très très vite et l'avantage c'est quand je passe comme ça sur le haut et eh bien ça ne fait pas mal à ma cuticule et ce que je peux même faire c'est passer un petit peu voilà, comme ça proche de ma cuticule après je la rectifierai et ça permet déjà d'enlever les petits pots et en, très rapidement en fait euh, on a un ongle et même euh, voilà, une cuticule qui est pas mal on refait l'étape sur celui d'après moi j'aime bien euh, donc commencer on va dire vers le milieu et donc faire comme ça des bandes, alors vous voyez je passe ça assez rapidement quand même hein. je passe pas trop de temps au même endroit et ensuite donc je vais faire le haut et le côté je peux me permettre de toucher la cuticule puisque sur le bout c'est vraiment tout lisse ça fait pas mal mais là je mettrai pas mon doigt attention surtout avec la ponceuse à ne pas aller trop loin donc si vous avez des doutes et euh, eh bien travaillez d'abord plutôt sur vous que sur cliente ça c'est la, la, le premier conseil que je peux vous donner c'est essayer de la maîtriser d'abord sur vous et si vous voulez euh, y aller étape par étape faites le plus gros à la ponceuse puis ensuite finissez à la ligne c'est tout à fait possible mais on peut très bien aussi tout faire euh, tout faire à la ponceuse et à la limite euh, voilà juste rectifier si besoin un petit peu à la ligne mais on peut faire quand même le plus gros du travail comme ça et comme vous le voyez ça va super vite Donc vraiment, si pour l'instant vous n'avez pas encore osé travailler avec la ponceuse, alors bien sûr, ça, ça demande un peu de travail, mais c'est quand même un instrument qui, qui fait gagner du temps de manière assez incroyable. Et c'est vrai que si on avait eu, à mon époque, quand j'ai débuté, des ponceuses aussi performantes que maintenant, je pense que voilà, j'aurais vraiment adoré commencer avec une bonne ponceuse. Et, euh, et travailler aussi rapidement. Moi pendant très longtemps j'ai eu peur des ponceuses, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi, euh, tout simplement parce que les ponceuses dans le temps, eh bien, elles, elles vibraient énormément, elles chauffaient énormément et puis euh, on pouvait vraiment euh, bah, faire mal à la cliente, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui quand on sait vraiment bien la travailler c'est aussi quelque chose qu'on voit énormément dans la formation professionnelle je vous en parle vraiment beaucoup de cette ponceuse on l'utilise beaucoup donc si vous avez peur voilà il y aura plein de, de cours euh, sur, euh, sur la ponceuse et vous voyez que là j'ai quasiment euh, eh bien, fait toute ma dépose le temps où je vous parlais donc vous voyez que ça va vraiment très très vite Et bien sûr voilà il faut savoir ce qu'on fait il ne faut pas faire n'importe quoi comme je vous l'ai dit dans un premier temps je fais des bandes ensuite j'affine un petit peu le haut tout, tous les petits points qui peuvent se décoller et eh bien je vais les enlever délicatement je passe plusieurs fois mais en fait je voilà je vais je vais toucher mon ongle me caresser doucement et je relève tout de suite Là, en fait, ça facilite déjà mon travail après de ma cuticule et surtout sans abîmer mon ongle, puisqu'en fait, là comme vous pouvez le voir, encore une fois, ça n'a ça pas d'impact. Voilà, c'est tout doux, hein. ça va pas creuser mon ongle. À la limite, je pourrais même ne pas faire beaucoup plus sur les cuticules à part finalement retirer mes petites peaux ensuite, mais ça permet déjà de retirer les petites peaux au niveau des ongles. Voilà, après j'aime bien quand même les repousser et puis euh, les travailler mieux avec, euh, avec la ponceuse. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous ai déjà fait euh, des vidéos sur les cuticules sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir euh, si ça vous intéresse. Donc voilà, donc ma dépose est faite. Et donc euh, du coup, ben, je vais pouvoir faire ma, euh, ma pose qui va suivre. Alors j'aime quand même bien remettre un petit coup de lime à la fin. Juste comme ça sur les sur la partie donc le naturel si ça n'a pas été suffisamment dépoli pour créer vraiment bien de l'accroche et éventuellement ben, reprendre un petit peu le niveau. C'est-à-dire que s'il y a eu euh, voilà, des endroits où il y a plus d'épaisseur que d'autres, eh ben, on va reprendre le niveau. On va vérifier également. Donc s'il y a des décollements peut-être sur le bord libre, et si ce n'est pas le cas, bon, bah, c'est parfait. Et comme dit, maintenant je vais travailler mes cuticules et faire la pose qui suit voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous aider je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos sur cette chaîne comme toujours bah, je vous offre une petite formation d'initiation totalement gratuite il y a le lien en dessous et vous avez ma toute nouvelle conférence où je vous explique tout sur le métier de protéiste ongulaire et vous pourrez voir comment se passent les formations donc, de l'autre côté je vous montre la plateforme de formation et voilà donc n'hésitez pas euh, donc à vous abonner comme je vous l'ai dit au départ si ça vous intéresse si vous aimez ce métier moi mon objectif c'est vraiment de vous aider à progresser de vous voilà de, de faire en sorte que vous ayez une meilleure vie donc si je peux euh, contribuer à ça et eh bien ce sera parfait je vous dis à très bientôt les filles bye